pour eux dans leur vie professionnelle, pour après qu'ils puissent soit s'orienter, soit faire une formation. Il y a plein plein plein de domaines sur lesquels on ne se rend pas compte, mais de jouer, tout, faire un petit jeu tous les jours ou faire un, un jeu un peu plus long toutes les semaines, ça permet d'acquérir plein plein plein de compétences. Le jeu c'est quelque chose qui va permettre de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 Et à travers le jeu, pris dans le jeu, elles se mettaient à lire. Alors bien sûr, ce n'est pas le jeu qui leur a appris à lire, mais c'est le jeu qui leur a permis d'oser. J'ai fait un atelier de fabrication dans une EHPAD, donc une maison de retraite, mais un peu particulière puisque c'était une maison de retraite qui accueillait des personnes handicapées, mentales, pour la plupart. Et on a fait un atelier de fabrication et ça a été, pour moi, c'était vraiment magique. Comment, comment tout ce, ce groupe de personnes s'est approprié le fait de faire un jeu, de, de le faire ensemble, de voir le jeu naître de, de leurs mains petit à petit, ça a été quelque chose de vraiment de, de très très fort pour eux. Ils en oubliaient même tous les horaires, pourtant les personnes âgées souvent sont assez dans leur rythme, qu'il ne faut pas trop chambouler, et là ils, ils oubliaient tout pour, pour pouvoir mener à bien le, le projet de fabrication du jeu. Quoi. Et ça a été euh, effectivement, ça c'est quelque chose qui est fort et qu'on veut vraiment promouvoir auprès de tout public.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 ou d'associations ou, ou, ou autres qui pouvaient créer du lien social effectivement dans les villages. Être adhérent à la compagnie des jeux, c'est quoi C'est effectivement pouvoir participer aux activités qui se font euh, au sein de soit de l'espace de vie sociale, soit au sein d'autres ateliers familiaux qu'on fait dans d'autres villages. Et, euh, et de pouvoir emprunter effectivement des jeux comme on peut le faire à la médiathèque avec des livres pouvoir jouer avec ses parents, avec d'autres enfants, de découvrir des, euh, des nouveautés qui sont très riches en termes maintenant d'illustration. Il y a plein de nouveaux jeux euh, qui ont des auteurs qui sortent des, euh, de, de, de, du monde de la BD, par exemple, et, euh, et voilà, on, ils peuvent découvrir plein de nouveautés, et y compris des jeux qui n'ont pas forcément besoin de, de beaucoup de matériel, leur montrer qu'avec euh, deux bâtons de bois et un clou, on peut faire, euh, on peut faire une petite hélice à cran, et euh, euh, voilà, leur montrer tout le panel, euh, tout le panel des jeux vraiment que la population puisse avoir comme une médiathèque, puisse avoir un endroit aussi où on puisse avoir des jeux, découvrir plein de nouveautés. Et voilà, et la compagnie des jeux, c'est bien plus qu'une médiathèque puisqu'on est là pour faire l'accueil, pour faire rentrer les gens dans cette culture qui est, qui est peut-être des fois mal comprise par certains. Et pourtant, tout le monde a un petit plaisir, a envie de jouer quelque part. Nombre d'associations de jeux, enfin, on organise des rencontres ludiques nationales tous les deux à trois ans, puisque c'est quand même des grosses machines à organiser. Mais euh, en 2015, la, donc la, la dernière rencontre ludique avait eu lieu, c'était sur quand je rime avec politique, et c'est vrai que du coup, on est aussi à, à, à vouloir valoriser euh, les actions que l'on fait et au niveau culturel euh, pour se faire reconnaître en tant que objet culturel de faire découvrir le patrimoine ludique mondial euh, et donc ça c'est un aspect enfin c'est l'aspect culturel du jeu qu'on est qui est aussi très fort euh, dans notre association parce que euh, mais en découvrant les jeux du monde euh, on découvre aussi les cultures de différentes régions du monde et c'est moi je trouve c'est un, un bon moyen pour euh, pour faire des parallèles sur, sur effectivement des cultures. Et on a fait des projets comme ça aussi avec des jeunes en collège où, où justement on, on, leur, on leur montrait des, des jeux du monde, ils faisaient après des recherches au niveau de l'historique, etc. Et, et c'est vrai que moi je trouve que c'est un des moyens de. Oui, pour affirmer que le jeu est un objet culturel. D'abord avant tout, effectivement, des difficultés financières.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 Il faut euh, créer un échéancier sur, sur du long terme pour que petit à petit les habitants arrivent à, à raccrocher l'association euh, à plusieurs échelons. Ils peuvent euh, s'investir euh, doucement, puis après de plus en plus, euh, on leur montre euh, ce qu'ils peuvent faire. C'est cette échelle de temps qui est un peu frustrante où des fois on a envie d'aller trop vite. Et euh, non, enfin, tout simplement il nous faut une année pour monter un, un projet. Euh,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 Partir dans tous les niveaux et après se casser la figure. L'expérience que nous avons eue, effectivement, quand on a voulu créer le LudoBus, donc faire l'animation itinérante, c'est comme ça que c'est après beaucoup développé, ça a été un travail de réseau important. Donc c'est vrai que moi j'étais tapé aux portes, que ce soit des collectivités, dans les petits villages, rencontrer l'équipe municipale, rencontrer des associations, aller voir des structures, leur expliquer un petit peu ce qu'on a envie de mettre en place, donc c'est vrai qu'il ne faut pas lésiner je dirais, sur tout ce travail de, prospe de prospection finalement, mais aussi de, de, oui, de, de savoir expliquer bien la démarche qu'on a envie de poursuivre. On est né en fin 2001. Euh, d'une initiative d'un petit groupe euh, de formateurs au départ euh, qui travaillait dans le milieu de l'insertion, jeunes et adultes, et qui utilisait beaucoup le jeu euh, dans ce cadre pédagogique. Et on était donc euh, dans le, au sein du mouvement d'éducation populaire Peuple et Culture, et de ce fait, on était en réseau avec d'autres euh, projets, d'autres associations de Peuple et Culture nationales et on avait rencontré l'équipe de la Maison des Jeux de Grenoble, euh, qui donc euh, avait ouvert une maison autour des jeux pour accueillir tout le public et, euh, et faire donc des animations autour des jeux. Et nous, forts de notre utilisation du jeu dans notre partie pédagogique, euh, ben, on avait envie de l'utiliser encore plus que ce qu'on faisait dans le terme de la formation et donc de pouvoir euh, amener le jeu partout et partout où il est nécessaire euh, donc, que ce soit dans des structures type milieu carcéral, euh, institut spécialisé, mais aussi scolaire, petite enfance. J'ai participé au groupe, euh, au groupe qui a un peu réfléchi à cette, euh, à cette euh, pratique. Euh, et j'ai rejoint après, euh, enfin, j'ai commencé à travailler dans la compagnie des Jeux à partir de 2003 avec un projet de ludobus donc là c'était vraiment l'animation itinérante euh, et essentiellement au pays -Cœur des rôles. donc vraiment euh, développer cela en milieu rural et donc à l'époque nous étions deux salariés euh, et, et puis petit à petit ben, on a développé les actions euh, donc dès qu'on dès 2003 on a effectivement commencé à faire pas mal d'actions euh, de la petite enfance jusqu'à la maison de retraite, donc dans un certain nombre de structures, avec euh, des animations festives aussi, donc, des fêtes de filage, fêtes de quartier, mais ce qu'on pouvait faire à deux. Donc euh, petit à petit, en se développant, en 2009, on a créé un troisième poste, euh, donc d'un coordinateur petite enfance, puisque tout le secteur petite enfance euh, se développait beaucoup avec euh, effectivement... Euh, pas mal de demandes de structures type crèche, garderie pour qu'on amène une autre réflexion, une autre pratique autour du jeu, et je dirais aussi une formation active des, des équipes pédagogiques. Et, et donc, en, en multipliant effectivement les actions, et en 2012, avec la création de l'espace de vie sociale euh, sur l'ODEV, on a donc euh, créé un, un quatrième poste. Quand on l'a créé vraiment, eh donc on, on utilisait du coup déjà beaucoup de jeux dans nos structures de formation et on voyait les, justement tout ce que pouvait apporter le jeu euh, aux personnes qu'on qu recevait en insertion, que ce soit des jeunes et des adultes. Donc comment ça pouvait être un facteur de, pour valoriser leur potentialité, euh, pour reprendre confiance en eux, etc. Et ça c'était quelque chose, c'est ça qui nous a amené au jeu. Au départ. On utilisait le jeu pour beaucoup de choses, euh, mais on souhaitait développer l'accès euh, jeu libre et gratuit pour, euh, pour les habitants. Ça serait euh, dans deux trois mois euh, Qu'on soit tous dans le jardin, euh, en train de papoter, discuter, euh, manger, jouer avec euh, le foyer des seniors, l'espace jeune, euh, avec des habitants qui traversent, des gens qui s'arrêtent, et que tout ce jardin et toute la compagnie des jeux euh, vivent. Euh, vivent. <rire> ben, que la compagnie des jeux continue à vivre, c'est sûr, et que, euh, oui, et que des actions comme, comme celles que nous menons, parce qu'on n'est pas les seuls, loin de là, se, se, développe, euh, se développe un peu partout en France, parce que je pense qu'il y en a besoin, que c'est vraiment euh, des, des lieux ou des structures, parce que je connais plein de structures qui n'ont pas un lieu euh, fixe, euh, qui permettent effectivement euh, de, de renouer avec, avec, aider avec des traditions et avec, euh, avec les autres. Quoi